Le relais de Gérard de Nerval En voyage, on s'arrête On descend de voiture Puis, entre deux maisons On passe l'aventure Des chevaux, de la route Et des fouets étourdis L'œil fatigué de voir Et le corps engourdi Et voici tout à coup Silencieuse et verte Une vallée humide des de lilas à couvert. Un ruisseau qui murmure. Parmi les peupliers, et la route et le bruit sont bien vite oubliés. On se couche dans l'herbe et l'on s'écoute vivre. De l'odeur du vent vert, à loisir, on s'enivre. Et, sans penser à rien, on regarde les yeux. Hélas, une voix crie. En voiture, messieurs, merci de m'avoir écouté.